Bonjour Hassan. Bonjour Hassan. J'espère que vous allez bien. Et moi, je suis je bien aussi. Merci. Merci, merci. Merci. Bon anniversaire. Quand, parce que j'étais en retard là tu vois c'était un hein, Et David il s'appelle pas Ahsan, Hassan Hassan Hassan c'est parce que euh, euh, c'est en Iran parce qu'en fait tu vois les ayatollahs, vu que c'est des gros cons de recul et ben bah, si il s'appelait David en, en Iran et ben bah, c'est comme de la chair à pâté du coup il s'appelait Hassan parce qu'on est musulmans là bas tu vois et du coup il s'appelle pas Hassan en vrai il s'appelle David ah j'achève Hey, regarde toi, tu fumes ta, ta cigarette. Qui? Tu, bah, azar -shiva ah, tout cas il faut que tu fumes de la chicha, regarde. Pourquoi tu fumes pas la chicha? C'est beaucoup mieux là. Ah, ah. Ben. Les Ayatollahs bien, allez faut que les Ayatollahs. Hey. Voilà. Les Ayatollahs, ils vont là. D'accord. Les Ayatollahs, j'espère le qu'un moment je, je vais mettre un sous dans leur dans T'as valoir, t'as valoir, t'as valoir, t'as valoir, t'as valoir,